Salut toutes et à tous, il n'est pas 16h, il est 20h, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien Nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2, Grand Utopia, deuxième vidéo de la journée, voilà la vidéo du dimanche, ça fait plaisir C'est la petite surprise, j'espère que vous êtes au top et évidemment je compte sur vous pour un maximum de soutien Parce que les gars, on est ultra à fond sur Youtube là cette semaine forcément et on va tout faire pour continuer ainsi Les amis, on est comme vous pouvez le constater dans l'entrepôt de la m Company, alors entrepôt je dirais même magasin, hein, c'est le magasin de la m Company. Bref les amis, aujourd'hui on va faire une petite mission rapide avec ce petit Renault On va transporter des palettes vides, 22 tonnes tranquillement Nous sommes donc à kroter gersheim juste ici, on va passer juste ici, récupérer le point d'interrogation On va prendre la D23... Utopia zone portuaire, le ferry, le centre-ville d'Utopia et on va arriver au quartier du stade de Utopia, juste ici, tout simplement, donc 25 minutes de route tranquillement, sachant qu'on a le ferry qui prend pas mal de temps, donc en réalité c'est plutôt une dizaine, de minutes, on est parti directement les amis, alors oui, vous avez pu voir sur la carte que de nouvelles routes ont été euh, explorées, alors là vous allez dire mais attends mais... Euh... Mkolo comment ça se fait tu as roulé en off Parce que oui en effet je vais quand même vous montrer pour être très transparent avec vous Vous voyez il y a des routes qui ont été euh, Blanchies là aussi également Et on parle pas d'argent sale bien sûr hein. On parle bien des routes qui ont été blanchies Et bien c'est parce que euh, Jeudi soir c'est ça Jeudi soir j'étais donc en live sur Twitch Les amis n'hésitez pas à venir me rejoindre en live sur Twitch Parce que vous l'aurez compris, on passe du bon temps ensemble et on a fait pas mal de routes sur Grand Utopia. Euh, justement avec des petites anecdotes d'abonnés. Je vous mets un passage hors contexte maintenant. Alors en fait, euh, du coup, il m'avait dit... <rire> euh, tu se m'habites. Et moi, j'avais dit que j'étais pas prête. Voilà, c'était le petit extrait hors contexte. Je vous en remets un autre, ses cadeaux, c'est Bibi qui régale. J'ai appris il y a 4 mois qu'elle a accouché. Qu'elle a accouché Ouais. Attends, ça veut dire que quand t'étais encore avec elle, elle était enceinte Ouais. <rire> ça va mon ref Voilà, vous avez compris qu'on passe du bon temps en live sur Twitch. Twitch.tv slash mcolo off, les gars. N'hésitez pas à me rejoindre, ça fait plaisir. Donc voilà l'entrepôt. Il oh, faut que j'arrête de dire l'entrepôt, c'est pas un entrepôt, c'est un magasin. Le magasin M. Compagnie, face à la mer, ça fait plaisir. Et euh, sachez que vous pouvez donc euh, tous jouer euh, pour ma VTC. Donc euh, pour la VTCM compagnie vous pouvez tous y jouer sur Grand Utopia N'hésitez pas d'ailleurs si euh, vous roulez du coup avec euh, une, de, une des remorques eh bien à faire des petits screens et à envoyer euh, sur Discord Voilà ça fait toujours, euh, toujours plaisir Alors les gars je pense que ça se voit aussi je l'espère Mais niveau qualité c'est encore mieux que la précédente vidéo Je suis arrivé un petit peu vite là hein, j'ai freiné fort Hop j'ai encore amélioré la qualité Normalement on devrait être plutôt pas mal Vos commentaires bien sûr ça m'a fait plaisir Les commentaires du retour Un petit peu timide un petit peu timide quand même mais, euh, mais vous êtes là et, et ça fait plaisir. Oh mince! Oh mince, fallait que je passe par là. Oh là, mais je savais pas que c'était une rue étroite, moi. Oh là là là là, je connais pas bien. Euh... Ah non, c'est pas grave. C'est pas grave, je pourrais peut-être faire. Euh... Mais non, ça va être un sens interdit. Bon, euh, on est dans la merde. Voilà, on est dans la merde. On va voir. Eh oui, j'ai pas le droit de tourner à droite. Le GPS, il me dit de tourner à droite. Ah non, là, je peux. Ok, c'est bon, attendez, là, je peux. Alors, on va prendre bien large. Je suis en train de me mettre dans les galères hein, dès le début. Mais c'est ça ce qui fait kiffer, on est là pour ça aussi Voilà on est là pour manœuvrer Quelle idée de passer, et eh, c'est pas interdit pour les poids lourds ici en plus hein. Alors là Je regarde le devant, je monte le trottoir même pas Ok là ça passe Est-ce que derrière ça va passer Jamais de la vie Jamais de la vie ça passe derrière hein. Alors on va rester sur la gauche Ok je vais monter sur le trottoir derrière Ok j'ai monté J'ai monté derrière je crois Mais là je vais rien, normalement je vais rien arracher Oh les gars, je suis un boss A gauche, je suis monté C'est bon Oh là là, c'est pas mal j je, Alors, j'ai peut-être couché un des poteaux là Mais je suis pas sûr Tout ça pour qu'au final, j'ai même pas le droit de tourner à droite Ah oh, purée C'est pas possible Je me suis fait carotte Je me suis fait carotte GPS à la con euh, En plus, c'est un man euh... Bon, bah ma foi euh... Ma foi on va se contenter de ce qu'on a et on va remonter malheureusement. Voilà, j'ai fait tout ce détour pour pas grand chose, les amis. Oh non Ah non oui, non. Je pourrais quand même pas. Bon bah tant pis. Tant pis, voilà, mais c'est pas grave. Au moins, dès le début de la vidéo, on se fait un petit kiff. On se fait le petit kiff de prendre des rues étroites. De toute façon, c'est pas comme si on allait repasser par là. J'ai le droit d'aller à droite hein. Ouais. Bon là, ça passera sans problème. Je vais monter sur le trottoir comme ça, je suis tranquille. Ok. Attention au lampadaire Ok On va faire gaffe à pas emmener la voiture Hop, nickel Eh ben, c'est du sport C'est du sport, bonjour messieurs, dames Allez, on y va On y va les amis Donc là, ça va être de la route vraiment tranquille par rapport à ce qu'on vient de faire On est vraiment euh, vraiment pas mal N'oubliez pas le pouce bleu bien sûr, vos commentaires qui font plaisir euh, Les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, euh... Je vous invite à aller regarder la dernière vidéo de L7C Fox euh, Qui est sortie hier Vraiment superbe vidéo Non pas du tout j'ai pas pu la voir encore Puisque de toute façon je tourne cette vidéo à l'avance Mais je sais que euh, samedi donc la veille eh ben il aura sorti une euh, vidéo Et donc ça fait plaisir parce que c'est vrai que en ce moment L7C Fox bah, Il est un peu moins actif sur Youtube hein, pour ces raisons euh, Il en avait parlé sur euh, il en avait parlé, Voilà sur Youtube Vous pouvez voir sur sa chaîne euh, et, euh, et voilà donc ça fait plaisir euh, De euh, le revoir j'imagine parce que du coup j'ai pas vu la vidéo, donc je ne sais pas, ça se trouve il est pas vraiment là, je ne sais pas en fait, mais normalement il est là. Donc voilà, <rire> le pire, euh, je, suis le, je suis le pire, euh, je suis le pire, voilà. Donc euh, allez, c'est parti, faisons un petit peu de, un petit peu de route. Euh, alors pour revenir aussi sur les live Twitch, euh, c'est pas parce que j'ai fait un live Twitch sur euh, euh, Eurotruck que je vais en faire euh, de manière très souvent. Hein. Voilà, je, je voulais encore le, le préciser, on se fait des petits kiffs de temps en temps quand j'en ai envie, mais il faut pas attendre ça euh, toujours quoi. Hein, parce que c'est compliqué de faire et des vidéos et des lives sur Eurotruck Après il y a un décalage Donc c'est un petit peu euh, Un petit peu compliqué Voilà si vous voyez ce que je veux dire Donc là bah écoutez on profite euh, de cette vue euh, De cette vue plutôt, plutôt jolie Alors pour ma part moi j'ai déjà fait cette route euh, Je ne sais pas combien de fois euh, Depuis euh, Depuis aujourd'hui euh, Donc euh, bon moi ça me fait un petit peu plus rien Mais pour, euh, pour l'aventure sur Youtube c'est la première fois qu'on prend cette route Donc, euh, donc voilà c'est toujours euh, toujours sympa et en effet, on est à l'épisode. Je sais plus combien. Bientôt l'épisode 10, en tout cas. Si ce n'est l'épisode 10. Non, c'est peut-être l'épisode 9, je ne sais plus. Bref. Hop, ça fait plaisir. Donc là, l'idée pour euh, les prochains convois. Enfin, les prochains convois, non, pour les prochaines livraisons. Euh, l'idée, ça va être de pouvoir monter sur euh, MyGotopia. Ça peut être bien sympa, sachant qu'il y a des nouvelles versions qui vont arriver, des nouvelles mises à jour de MyGotopia. Et euh, puis un petit retour sur Akokanizon, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais préparé de la musique de Cuba. J'avais préparé de la musique de Cuba en fond. Alors attendez, bougez pas. Hop, nickel. Là, normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Est-ce que... Voilà, petite musique de Cuba en fond, les gars. Vous connaissez mon attachement pour, euh, pour la salsa, pour ce genre de musique. Voilà, ça fait plaisir. Bon, du coup, c'est pas trop fort, parce que c'est vrai que vous m'aviez dit en commentaire euh, dans la dernière vidéo que euh, les musiques étaient peut-être un petit peu trop fortes au montage. Donc là, voilà, c'est au, au plus faible. Ça se trouve, vous n'entendez pas beaucoup la musique. Mais euh, ça devrait suffire je pense Hop là Et ça va être bien sympa parce que là On va rentrer en ville Ah là on est bien Là on est dans une ambiance euh, Dans une ambiance caliente Et en plus ça tombe bien C'est pas fait exprès mais c'est vrai que hier j'ai sorti une vidéo sur Far Cry 6 Et Far Cry 6 donc euh, Cuba Forcément c'est la même ambiance Je peux pas baisser le volume là comme ça Ah c'est dommage faut que je, me, que je me mette un raccourci clavier Hop c'est pas grave C'est assez rapide Allez on rentre dans Grand Utopia Alors il faut que je refasse un truc Parce que le GPS il veut me faire faire demi-tour Voilà, ah, Je suis désolé hein, pour euh, Pour ces petites euh, folies hein 70 km heure t'inquiète mon pote J'ai largement le temps de ralentir On va reprendre le rond-point parce que les ronds-points, c'est bien. Hop là. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau. Je vous offre Eurotruck. J'offre à, à un d'entre vous Eurotruck. Grâce à Eneba. Voilà, je, je dis ça comme ça, c'est officiel. Boum, boum. Alors, on va faire ça comme ça. Vous allez... Euh, vous allez... Ceux qui veulent Eurotruck. Alors, c'est uniquement sur euh, Steam, hein, sur PC, hein, je le rappelle. Hein. Enfin j'imagine que sur Steam Deck ça fonctionne Mais bref en tout cas c'est sur Steam Je vous offre Euro Truck, d'accord juste Eurotruck euh, Faut juste que vous soyez euh... Euh, bah, non, bah non ça change rien. Peu importe où vous êtes sur la planète ça fonctionnera Cette clé que je vais vous offrir euh, Je vous offre une clé donc Steam pour Euro Truck. Pour ce faire euh, Vous mettez euh, un commentaire Et vous mettez un moyen que je puisse vous contacter S'il vous plaît absolument Faut que vous mettez un moyen de contact donc peu importe lequel hein. Franchement on s'en fiche total ça peut être un, Une adresse mail ça peut être votre Discord Mais il faut que ce soit vraiment votre Discord précis Donc votre nom avec les hashtags Soit votre Twitter Soit votre Instagram, peu importe Et comme ça moi, une fois que j'ai tiré au sort eh ben, Je vous contacte directement en message privé Là où vous m'avez dit de vous contacter Et puis bam je vous envoie la clé Steam Et puis voilà ça fait, ça fait plaisir Allez c'est cadeau J'ai sorti ça sur un coup de tête Je me suis dit bon allez J'ai rien à dire alors je vais offrir <rire> C'est toujours sympa C'est toujours sympa Hop là Direction le ferry On va quitter la zone portuaire Polaris Line Ouais ah, c'est cool Bon par la suite on pourra acheter un camion mais vous savez que j'aime pas faire les prêts à la banque euh, C'est toujours la, la galère Donc on va encore un petit peu attendre L'émission rapide c'est quand même bien Puis par la suite on pourra toujours évidemment envisager d'acheter un, un camion quoi Hop là Et on est arrivé Hop Et on a juste ici la transport Transport L7C Family C'est génial Allez on est arrivé Utopia euh... Ah oui c'est vrai qu'il y a le casino royal juste à côté C'est bien sympa Hop Et on est reparti Directement Ah bah L7C Fox est déjà parti La 7ème compagnie est déjà partie Je suis le dernier à sortir du, du bateau finalement hein. euh, Je me suis endormi Je me suis endormi Mais voilà Allez 13 petites minutes à rouler tranquillement. C'est toujours un plaisir euh, de rouler sur, sur Grand Utopia. Faudra qu'on se recapte pour refaire un convoi avec euh, Fox si c'est possible et euh, my goodness. Pour être bien sympa. On verra ça très bientôt par la suite. Hop les.. y a du monde hein. Il y a du monde au balcon. On arrive sur l'avenue de l'Europe du Sud Alors c'est écrit en anglais On va savoir pourquoi South Europe Avenue Oh, oh par Alors par contre je m'attendais à tout sauf à ça La tour Eiffel Mais j'ai jamais vu ça je l'ai jamais vu moi la tour Eiffel d'aussi proche. What? Attendez les gars. Euh. Si je vais tout droit ça marche ou pas? Attendez, attendez. Si je passe par là il se passe quoi? Oh ça marche. Eh hey, je vais tout droit. Hein. Je vais tout droit. Hein. Moi je vais veux, je veux aller à la tour Eiffel. Hein. What? C'est incroyable. Mais j'ai jamais pris cette route les gars. Mais vraiment. hein Je vais mettre en plein milieu. Je vais mettre en plein milieu monsieur, dame. C'est magnifique. Oh là là Alors ça c'est chouette hein. Alors ça c'est chouette Ah il y a une manifestation carrément Ah bah oui oui on est en plein dedans c'est vrai <rire> Moi je dis oui oui baguette hein. Hop là Eh ben si seulement à Paris euh, La route était aussi propre que ça <rire> Ce serait magnifique hein. Ce serait vraiment magnifique Là my goodness il s'est fait un petit kiff Mais je vous jure je suis jamais passé par là par contre aussi longtemps que je connais Grand Utopia Aussi longtemps qu'on a roulé et joué sur Grand Utopia Je suis jamais passé par là J'ai absolument aucun souvenir J'ai toujours vu la tour Eiffel de loin Mais je savais même pas qu'il y avait une route Qui passait Carrément en dessous visiblement What Non je vous jure je... c'est la première fois que je passe par là c'est génial Bravo hein Bravo mes godness Je vais passer vraiment pour un, pour un noob De n'avoir jamais vu ça mais ah ou alors peut-être dans l'autre sens Sans le savoir Du coup c'est possible En tout cas dans ce sens je l'ai jamais pris <rire> Ça c'est sûr Ça c'est sûr Là-bas il y a un avion qui atterrit On a la tour Eiffel donc juste derrière Ah oui non je, suis... non, non je suis vraiment jamais passé par là pour le coup Ah ouais Et Une des premières fois que j'ai roulé sur Grand Utopia il y a deux ans c'est le bordel ici Ça n'a aucun sens ce carrefour Vraiment hein Magic roundabout yeah Ah là là ça c'était l'époque où uh, My goodness il a Il a pété les plombs uh, à cause de Virginie la mauvaise <rire> Pour ceux qui en arrivent euh, Je vais rester du coup Sur, uh, sur le flanc gauche Ah ouais, bon là il s'agirait de pas se foutre de ma gueule hein. <rire> Excusez-moi mais le feu rouge là Marcel Michelin Stadium Et on arrive du coup au quartier du stade Ah oui il y a un stade et tout Non je suis jamais allé là Alors soit vraiment je suis juste jamais allé là Parce que bah parce que c'est la vie Ou soit vraiment c'est nouveau et, euh, et J'ai complètement zappé cette nouveauté J'en ai aucune idée Vous me direz en commentaire si vous êtes déjà passé par là Mais euh, c'est ultra stylé hein. Ah mais c'est là que je dois Oh là là quel enfer Quel enfer je suis pas réveillé hein. Je suis pas réveillé Bon ben, le trottoir Ah bah c'est bon j'ai juste touché sur l'avant Hop Fellow cargo Hop là une petite manœuvre en bord de mer c'est toujours sympa Oh What Mais c'est ultra bugué hein <rire> C'est ultra bugué mais ça fait plaisir moi, ça me fait plaisir. Moi, j'ai de manœuvres à faire, plus je suis content. Euh. Bah alors Qu'est-ce que c'est cette histoire Ah Ah <rire> D'accord Ah, j'avais pas. D'accord, je savais pas le. Bonsoir Bon, bah, ma foi, euh, bah, du coup, oui, bon, bah, on va manœuvrer, c'est bien. C'est joli ici, dis donc. C'est. La vue est très belle. Voilà on peut regarder, euh, profiter un petit peu finalement Allez c'est parti Parlons peu, parlons bien Oh là là c'est la merde C'est grave la merde Ça passera jamais Si c'est bon, ça passera Ok Je vais prendre mon temps euh, J'ai peut-être un peu trop tourné en vrai. Hein. Euh... Non en vrai c'est bien Non en vrai c'est même très très bien Là on va faire revenir tranquillement le volant Eh hey, attendez On va arrêter là Je vais corriger Ok Superbe. Comme ça, là au moins, je suis tranquille. N'hésitez pas à juger en commentaire ma manœuvre, les gars. En vrai, de vrai. Là, je suis ultra sérieux. Ah, ça coince. Ça va coincer. Jusqu'ici c'était pas mal en vrai. Bon c'est pas grave. Attends, faut juste pas que je me prenne le camion devant. Ok. C'est bon, je m'arrête. Et ça repart. Non, ça coince. Je vais sortir du camion. Je comprends pas. Mais ça coince. où frérot. Ah, c'est les trucs là, là juste sur le, sur le. Ah, ok, c'est parce que je roule sur les. Euh... Bah ouais, mais c'est malin leur truc aussi. C'est malin leur truc. Allez Hop C'est complètement débile Ça c'est fait Et eh ben voilà les amis C'était pas si mal que ça En réalité J'espère que vous avez kiffé Ce petit trajet Tranquillement Chill Sans prise de tête On est enthousiaste. Si c'est le cas Et eh bien n'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos La M compagnie C'était Mkolo Ciao tout le monde